Vous voulez créer un jeu multiplayer avec Unity Photon Cloud est la solution idéale. Photon est gratuit à concurrence de 20 joueurs simultanés. Il est facile à intégrer à Unity, notamment grâce à son plugin disponible dans l'Asset Store, une Photon Unity Network. Photon Cloud permet de transformer votre jeu vers une version multiplayer exécutable sous Windows, Linux, Android, iOS et même les consoles. Dans ce cours, nous étudierons le fonctionnement de Photon Cloud, son lobby, ses rooms, afin de permettre à vos futurs joueurs de se retrouver dans leur propre room ou de disputer une manche dans une room commune. Ensuite, nous développerons pas à pas un jeu 3D afin d'apprendre Photon et ses composants avec des exemples concrets. La synchronisation des animations du personnage, le Photon View et ses paramètres, les appels RPC, Remote Procedure Call). L'instanciation de player est bien d'autres choses essentielles à l'apprentissage de photons dans Unity. Cette formation s'adresse aux développeurs ayant déjà suivi l'un de mes cours ou ayant de bonnes bases en c -sharp et Unity. Si vous souhaitez apprendre Unity et suivre une de mes formations pour débuter, contactez-moi pour bénéficier d'un coupon de réduction. Alors si vous avez envie d'apprendre le développement de jeux multiplayer ou simplement de distribuer votre jeu en une version permettant de se mesurer à d'autres joueurs online, alors n'attendez plus et rejoignez-moi dans la première partie de ce cours.